Et quand on en arrive à l'implication, c'est le pied à l'étrier vers l'engagement sociétal. Et ça, c'est l'étape encore d'après. Quand on va euh, créer une ferme en permaculture pour former les autres, on est dans l'engagement. Quand on va créer une école innovante, euh, euh, éco-citoyenne, on va dans l'engagement, euh, etc. etc. L'idée d'une société qui va mieux, c'est l'idée de commencer par tous ces actes qui vont faire que cette société elle, aille mieux. Et ça, c'est un vrai cheminement personnel vers cette notion d'utilité, de service, euh, de lumière personnelle à apporter euh, aux autres et euh, à la société. Je faisais toutes ces actions, je crois que sur les 101 actions, j'avais compté que j'en faisais à peu près 50% de, de ces actions. J'ai été voir des éditeurs, j'ai dit bah, voilà, on peut faire ça, est-ce que vous êtes partant Et puis un éditeur m'a dit oui. Et Pierre Rabhi m'a dit oui aussi pour la préface. Quand il a vu le manuscrit du livre, il a compris que ce qu'il raconte depuis 50 ans et le mouvement colibri qu'il a créé, il fallait des actions, des petites actions concrètes à faire dans son quotidien, et ça manquait dans le paysage. C'est le miroir par rapport aux autres. C'est de comprendre comment il est, il est difficile pour beaucoup de changer. Simplement de changer. De se dire qu'on qu n'accepte plus les choses telles qu'elles sont d'arrêter de se poser la question « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ça c'est la question de la peur. « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et c'est une réponse qui est « qu'est-ce que je peux faire ?» C'est une réponse beaucoup plus active. Et donc c'est de faire partie de la solution plutôt que faire partie du problème. Quand on ne fait rien, finalement, on croit qu'on est neutre quand on ne fait rien. Mais en fait non, on fait déjà partie du problème quand on ne fait rien. Et après l'état d'appeler, c'est cette implication.